Chers traders et investisseurs, aujourd'hui, vendredi 10 mai, bonjour. Nous sommes donc au deuxième jour des négociations sino-américaines. Les marchés restent clairement nerveux, même s'ils ont correctement rebondi ce matin et en fin de matinée ont tenu le rebond. Mais tout reste possible. On est dans une situation totalement comparable à un jeu de casino. En conséquence, les swing traders doivent s'abstenir. Et les day traders dont nous faisons partie doivent être extrêmement méfiants. Nous sommes purement et simplement à la merci de tout tweet ou communiqué plus ou moins fondé. Nous devons donc naviguer à vue et être extrêmement prudents. L'après-midi pourrait être riche en émotions. Nous devons attendre la fin de ces négociations avec patience. Ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, dont un doté d'une médaille. Très bon trade et à bientôt